Regardons ensemble comment construire le symétrique d'un segment par une symétrie centrale. Un segment étant défini par deux points, construire le symétrique d'un segment AB par rapport à un point I revient à construire les points A' et B' symétriques des points A et B par rapport à I. Considérons un segment AB et un point I. Regardons comment construire le symétrique de AB par rapport à ce point I. On commence par tracer le symétrique de A par rapport à I en traçant la demi-droite AI, puis, en reportant la longueur AI de l'autre côté de I, au compas, on obtient ainsi le point A'. On fait de même pour le point B, d'abord la règle pour la demi-droite BI, puis le compas, de sorte qu'on obtienne le point B'. Le segment A'B' ainsi obtenu est le symétrique du segment AB par rapport au point I. De ce travail découlent deux propriétés. La première est que dans une symétrie centrale, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Autrement dit, dans notre situation, les longueurs AB et A'B' sont égales. La seconde propriété est que dans une symétrie centrale, le symétrique d'un segment est un segment parallèle. Autrement dit, dans notre situation, les segments AB et A'B' sont parallèles.